Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Attention, du deck Profile Machine. Alors, vous avez très bien vu que j'avais euh, le, ouvert le deck Réacteur des Machines. Il est présent. Donc, ce petit deck va compléter euh, le gros deck que voilà. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'est un deck Profile. Euh, y a, alors sachez quand même que je l'ai acheté 50 euros à Quentin Viard. Donc je le conseille bien sûr. Je l'ai acheté sur Facebook 50 euros. Donc il est fiable à 100%. Voilà. On a eu des, on a eu des petits, enfin des petits trucs, mais qui n'est pas grand chose. Mais il m'a envoyé le deck ancien et ça c'est génial parce que dedans il <rire> y a des cartes que je recherchais. Et eh oui, il y a des, des cartes que je recherchais. Vous avez vu le petit bonnet clignotant Ouais, super. Bon, on commence par une explosion roi ancien. Je précise, ce n'est pas l'échange. Hein. C'est un deck que j'ai gardé pour pouvoir le faire. Château roi ancien. Atelier roi ancien. Usine roi ancienne. Bête roi gentien En trois fois. Ingénieur roi ancien. Pardon, en trois fois aussi. Soldat roi ancien. En trois fois aussi. Alors, dragon galgitron roi ancien. Chevalier rouage ancien. Attendez. Non, j'ai dû me c'est j'ai dû me dire... Oh Chevalier rouage ancien, donc c'était soldat. Mais c'est un monstre Gémeaux qui est super efficace, quoi, quand euh, vous avez les cartes gémeaux, justement. Bête rouage ancienne encore. C'est dommage si j'ai pas sorti des statues rouages anciennes. Voilà, je, je vais vous montrer comment je suis beau avec mon pompon de Noël. Canon rouage ancien. Gadget jaune. Rouage ancien. Gadget rouge. Et gadget vert. Point rouage ancien, obligatoire. Machine de duplication. Metalmorph rare. Canon accélérateur linéaire. Compteur gémeaux. Donc ça c'est une carte piège pour les gémeaux. Voilà. Village des engrenages. Bombe tombale Tous à l'attaque Violent orage Voilà c'est bien de puissance Alors celle-là celle Je l'ai cherchée pendant longtemps Je l'ai trouvée en française Et là ça me fait le deuxième Bon Golem ultime rouage ancien Donc euh, Je pense que j'ai la gardée parce que c'est, elle est pas mal. Et après, celle-là, je l'ai, celle-là, j'avais même pas qu'elle était sortie, il m'a montré les photos, j'ai fait, non, elle est sortie! Géant, rouage, ancien, chaos. Alors là, oui, ça c'est du beau. Ça c'est du beau, parce qu'il a quand même 4500 patates, 3000 de défense, et il vous faut jusqu'à monstres rouages ancien. Vous imaginez un peu? Pim! Ah oui! Ça fait mal, hein! 4500 points d'attaque. Obusier rouage ancien. Donc, celui-là, j'avais deux fois. J'avais, déjà. Mais c'est pas grave. Ville des engrenages, pareil. On a vu ça. Boîte, rouage ancienne. En trois fois. Après, ils ont, celui-là, je sais pas combien de fois j'ai le mettre. De toute façon, j'ai travaillé sur ce petit deck tranquille quand je serai chez moi. Ou, on va le travailler ensemble avec mon ami Stéphane Mitton. Golem roi ancien frappe ultime. Donc ça j'en avais un, c'est super ça. m'en fait 3. Donc euh, voilà. Golem roi ancien. Aha, Golem roi ancien. Hydre roi ancienne. En deux fois. Et là Et là ce que je suis content ma malgré qu'ils n'ont pas encore sorti à chien de sa chien de chasse roi ancienne. Je l'ai trois fois, et ça c'est super. Gadget vert, en deux fois, encore. Gadget jaune, en deux fois. Et perceuse, perceur rouage ancien. Et rou, rouage magique, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc euh, euh, ne vous inquiétez pas Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo Je sais pas si vous l'aurez vu Mais euh, je compte faire euh, De l'esprit du guerrier Coupe circuit, code du dueliste, Et ah oui bien sûr Les decks du dragon légendaire Et oui Parce que j'ai pris tout ça pour vous les amis Je vais faire ces ouvertures pour vous Et avant que je parte J'ai dit que je le ferai au début Mais avant que je parte Je vous laisserai un bon souvenir de moi c'est-à-dire mon trade vinder comme ça. Si vous voyez des cartes qui vous intéressent, et je vous tiendrai au courant sur Facebook. Donc bien sûr, c'est la Team Astral officielle, bien sûr, ou la Duel Academy française. C'est deux groupes que je gère, voilà. Et après, vous pouvez toujours me retrouver, sur, bien sûr, sur Rémi Roman. Vous verrez, vous verrez, euh, vous tapez Rémi Roman, vous tapez la Team Astral officielle sur, sur Facebook, vous me trouverez, voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de faire exploser la barre de pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher des commentaires aussi, et surtout, n'hésitez pas de passer de bonnes fêtes, si je vous l'ai pas déjà dit. Allez, ciao tout le monde